c'est Winman content de vous voir. Euh, bonne année à tous. Bonne année 2022. Donc euh, santé et euh, bon cannabis à tous et euh, du Winman à profusion. On enchaîne première SQDC, première vidéo SQDC de l'année, on y va avec Purlene, le Purple Punch de Purlene. On connaît Purlaine ici à Winman, on avait essayé le Platinum Cookie qui n'est plus disponible, j'espère qu'il va revenir. J'avais vraiment aimé le Platinum Cookie de Purlaine. Euh, gamme de prix 24,90$, il euh, y a un produit qui est moins cher que 24,90$, ça s'appelle Petit Plaisir. Euh, Petit Plaisir 21,90$, pourquoi qui est moins cher, il y a une raison, euh, c'est un produit mélangé. Alors, ce qui est intéressant avec Petit Plaisir, euh, c'est qu'à toutes les trois mois, six mois, toutes les fois que Purlaine euh, décide de changer la variété, oui, oui, exactement, la variété de Petit Plaisir, c'est un produit mélangé. Ce qui veut dire que c'est pas mélangé dans le sac deux-trois variétés. Non, non, non, non, non. C'est que ils essaient de trouver des nouveaux phénotypes euh, qu'ils vont pouvoir garder à l'année. Et puis, euh, j'imagine que s'ils sont pas satisfaits à 100%, euh, d'un produit, d'un phénotype, ben, il passe dans le petit plaisir, un 3.5 grammes à 21,90$. Mais ce que j'aime de petit plaisir, c'est qu'ils inscrivent, on avait parlé de ça, euh, qu'ils inscrivent la variété euh, qui est aléatoire, hein, qui n'est pas aléatoire, mais qui change euh, avec le temps. On connaît certaines marques euh, qui ont des, des produits euh, avec variété dites mélangées mais c'est un, un sac à surprise. Hein? On ne sait pas exactement c'est quoi la marque, la variété qui est à l'intérieur. Et euh, six mois plus tard, on achète cette, euh, ce 28 grammes-là ou ce 3,5 grammes-là. Et on n'a on aucune, aucune idée de ce qui est à l'intérieur. Donc, Willman et plusieurs abonnés suggèrent à la SQDC d'exiger de, aux compagnies de nous dire la variété qui est à l'intérieur du sac. Vous allez me dire qu'il y a des compagnies qui comptent des mentries, des mensonges sur la variété. Oui, on a entendu parler à travers les branches que certaines compagnies donnent des noms de genre OG Couch ou peu importe. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, faut vraiment, vraiment écouter Winman pour en savoir plus sur ce qui est à l'intérieur de ces sacs-là de ces contenants-là, de tout ce qui se cache à la SQDC. On sait qu'on n'a pas accès aux produits à la SQDC, ni on peut pas les sentir, on peut pas les voir, ni en personne, ni sur une photo, ni à l'ordinateur. C'est un sac à surprises en tout temps. On sait que les conseillers ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de rien dire, n'ont pas le droit de dire leurs préférences. On pas le droit de trop trop parler des terpènes, parce qu'on sait que les terpènes, c'est... Pas encore 100% prouvé avec beaucoup d'études. Donc, ils n'ont pas le droit de parler de terpènes. Ils n'ont pas le droit de parler de leur goût personnel. Ils n'ont pas le droit de rien dire. Pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est leur patron qui leur dit de faire ça. Donc, euh, les sacs à surprise, on est tannés. Les produits mélangés, on est tannés. Donc, on écoute Winman pour savoir ce qu'il y en est. Donc, ici, c'est pas un produit mélangé, c'est du Purple Punch. On ouvre ça immédiatement. Le Purple Punch, c'est quoi, si on regarde sur les flics? C'est un mélange, hein? C'est pas un mélange. C'est un croisement. C'est pas un mélange, c'est un croisement. Le Purple Punch, c'est un croisement entre deux plantes. Et oui. Entre du Larry OG. On connaît le Larry OG ici à Winman. On avait essayé le Larry OG. De 5 points cannabis. Hum, mmh, j'avais vraiment été, là... ça avait... Oh, ça sent. Oh, ça sent. Ça sent euh, fruité, mon ami. Ça sent fruité, qui est encore fermé. C'est du Larry O'G avec du Grand Daddy Purple. Du Grand Daddy Purple. Euh, hey, ça sent vraiment, là, le raisin. Le Grand Daddy Purple, présentement, à l'SQDC, il y en a sur euh, deux formats. Euh, 48 Nord en juin préroulé, ont un, un Grand Daddy Purple et puis euh, T God The Green Organic Dutchman ils ont leur euh, Grand Daddy Purple qui appelle Fire Bio. Donc euh, si on croise euh, un, un, une femelle ou un mâle de Grand Daddy Purple avec Larry OG, on obtient du Purple Punch. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment un vert pâle, vert verre euh, fluorescent. Euh, je vais vous montrer ça. Vraiment fruité, sucré. On voit y grainer ça. On va regarder ça avec euh, des lunettes d'approche. Il y a aussi un 28 grammes avec euh, pure laine. <rire> J'imagine que le 28 grammes, c'est un produit mélangé. J'espère que le 28 grammes, ils indiquent euh, sur l'enveloppe la variété. Encore une fois, le site de SQDC, c'est écrit « Produit mélangé ». Ça serait-tu possible d'écrire la variété, puis de l'effacer, puis de la changer? C'est impossible. Je le sais. Je le sais. C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. Mais pourtant... Pourtant, euh, je, ça se peut-tu qu'il y ait certaines compagnies, euh, comme Petite Puff, hein, on, Petite Poff. il y avait indiqué la variété, puis je pense que Petite Poff des 28 grammes euh, de Petite Poff, ça change hein, aux 4 mois, 6 mois. Donc, euh, la marque ici, euh, si je suis capable de trouver, là. Je ne m'attendais pas à vous parler de tout ça. Ah, non, non, non, non. Petite pas, je pense que t'as juste une variété. Donc, je ne l'ai pas. Purple Punch vraiment fruité, sucré. Là, je vais essayer de trouver euh, le Purple Punch. Et voilà, on va aller voir exactement ce qu'il y en est <cười> Cariophyllène! Cariophyllène! Terpène dominante, Indica, donc c'est supposé nous relaxer. Cariophyllène! Myrcène, limonène, mon duo que j'aime beaucoup le myrcène, limonène. Habituellement, myrcène, limonène, quand ils sont dans les trois premiers, donne un goût un peu gazé. Je te dis, man, c'est vraiment fruité, sucré. Linalol, linalol, lilas, linalol, lavande. Donc, c'est la quatrième terpène. On s'éloigne un peu, donc en plus petite quantité dans la cocotte. Donc, terpène, dernière terpène là, qui est indiquée sur le site de la SQDC, euh, c'est la terpène Bisabolol. On entend un peu parler, Bisabolol. Euh, je la connais pas beaucoup, Bisabolol. Là. Donc, j'essaie de regarder sur l'enveloppe, si par hasard, il nous écriraient les terpènes et que ce serait pas la même chose que sur le site de la SQDC. Mais on ne pourra pas chicaner aujourd'hui, il n'y a pas de terpène d'indiquée. Ça a été emballé le 29 novembre 2021, 22,6 de THC. Donc, c'est distribué par Rose Sciences Vie, qui a été vendu à 70 à Village Farm. Donc, si on regarde les terpènes qu'on a dit tantôt, ça résume à quoi, les terpènes-là, selon le site de la SQDC euh, ça nous donnerait des arômes naturels sucrés. Facile. Facile. Floral, terreux. Je te le dis, c'est sucré, raisin. Que. Euh, Regarde. Je te montre ça immédiatement. Je te montre immédiatement. Après ça, tu vas aller voir mes photos sur mon Instagram. J'ai ça. On va le sentir encore plus. Euh, j'ai vraiment hâte de voir s'il y, y a du terreux là-dedans. Euh, écoutez, vous pensez que je ne sais pas c'est quoi du floral. Je suis un professionnel du floral, OK? Il y en a du floral ici, c'est pas nécessairement du floral que j'aime. OK, on va regarder ça immédiatement. Purple Punch de Purlaine. Purlaine, toujours des bons phénotypes. Euh, S'ils si nous écrivent Pur « purple punch si, », j'imagine que si vous avez déjà essayé un « purple punch si, », ça va ressembler. Euh, ils ont sorti un « pinkush », leur « pinkush », c'était « petit plaisir », ça goûte le « Pink pinkush euh, ». Pourquoi que je dis euh, « si c'est un pinkush », ça goûte le « pinkush euh, ». Si, si c'est écrit « purple punch », puis que tu connais ça « purple punch », ça va goûter du « purple punch ». On dit « ben là, c'est normal ». Non. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais si on pense à « tweed », la marque Tweed, je regarde ici Tweed, ils ont un skunk Ace. Je suis sûr que ça goûte pas tout le Ace. Euh, Platinum OG. Man, j'ai goût de l'acheter. J'ai vraiment le goût de l'acheter. Oublie ça, j'ai été échaudé par les produits Tweed. Euh, ça goûtera pas partout du Platinum OG. Euh, on connaît le Platinum Cookie. Euh, on connaît beaucoup de produits OG. Uh, Platinum OG, ça doit être incroyable, incroyable, mais c'est tweed, c'est tweed, ça doit être, ça doit avoir même pas rapport, uh, je vais cliquer vite vite sur le Platinum OG de tweed, cariophilène, uh, Caryophyllène, limonène, linalol, citronnée, peu importe, peu importe, on s'en fout, uh, ce que je veux dire, c'est que Pure laine. laine j'aime leur l'orphinocyte, j'aime leur choix est On regarde ça immédiatement. Alright, alright. On est avec euh, Pure Laine. Donc, euh, tu vois, hein, c'est vert fluo. Un petit peu euh, à la spinach. Hein, si on veut. Cocotte bien dense. Puis, comme je te dis, en plus, là, c'est. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble un peu à du spinach. Donc, euh, bonne petite qualité. Euh, vraiment content, il n'y avait pas de pochette d'humidité, pas de Boveda, pas de Boost. Euh, donc les terpènes là, ils vont être en entier. On sait que les boosts les pochettes d'humidité volent, un, volent un, un certain nombre de terpènes qui sont dans, dans l'air. Hein. Les, les terpènes volatiles, donc ce n'est pas vraiment beaucoup de terpènes. Mais pourquoi en perdre quelques-unes si on peut tous les avoir, euh, puis on sait comment, ben, c'est en mettant pas de pochette d'humidité. Donc, euh, le 3.5 grammes, je ne fumerai pas ça en 3 mois. Donc, j'ai pas besoin de pochette d'humidité. Et puis, euh, j'ai vraiment le goût de le fumer. là. Et on, on, on, on roule ça immédiatement. Alright, on est de retour. Le joint n'est pas roulé, mais... C'est grainé. Écoute, je regarde encore là, euh, la description qui nous disent terreux. C'est vraiment sucré, euh, gomme ballon au raisin. Euh, C'est vraiment sucré. Donc, on a le Purple Punch et je vais vous dire en passant, pour ma prochaine, pour ma prochaine, pour ma prochaine grow, euh, ça va être du docido -do mélangé en Purple Punch. Donc... Euh, on connaît le Dossido avec euh, Tribal, on a connu d'autres Dossido à Winman. Et puis là, on va découvrir le Purple Punch, donc c'est un croisement là, les prochaines seeds euh, en espérant que ça pop, hein, en espérant que ça fonctionne. Docido, Purple Punch, on va sûrement essayer ça là, à la fin du mois de janvier, ou peut-être début février. Donc, euh, je roule ça, cocotte, comme je te dis, un peu là à la spinach. Euh, arôme, c'est vraiment sucré, même. Seulement quand c'est fruité, de même, le raisin, c'est pas plus sativa. Euh, ceux qui aiment le sucré, Il y a, je trouve qu'il n'y a pas de floral. Je trouve pas qu'il y a floral là-dedans. Je pense que y aurait plus de granddaddy purple que de Larry OG dans ce phénotype là. Je trouve que ça tire plus euh, sur le granddaddy purple. Hein. All right. On va enlever un petit peu. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, là, mes graines de Ripper Seed, c'est Dossido en hein, Purple Punch. Euh, Pure Land, c'est distribué par Rose Science Vie, qui a été vendu à 70% à Village Farm. Parfait. On a parlé tantôt là, de Tweed, qui nous trouve vraiment pas des bons phénotypes, des bonnes... Euh, tu comprends-tu Purlaine, là, il plante plein de graines de cannabis, puis il attend de trouver le bon Purple Punch. Tandis que je trouve que Tweed, là, il plante plein de graines de cannabis, pis. D'après moi, il doit réinventer le nom. Plein Platinum OG. D'après moi, ça doit être du, du M39. Je te le dis, non, je te le dis, j'aime pas ça, Tweed. Euh, si on continue, exactement, donc, euh, <coughs> Village Farm, là, c'est un gros vendeur en Ontario. Parfait. Le joint est roulé. J'espère qu'il va bien pomper. J'ai un mauvais feeling parce que je l'ai mal roulé. C'est ma faute, c'est ma faute. Parfait, donc Village Farm, c'est à la bourse. C'est à la bourse. Euh, je vais juste vous dire le prix que ça coûte. Ça a beaucoup bougé. Hein? Ça bouge beaucoup les actions de cannabis. Euh, c'est pas tout le temps bon. Hein? C'est pas toujours favorable. Donc, le, si on regarde euh, dernièrement, là, présentement, c'est 8$ et 12 sous canadiens. Donc, 8$ et 12 sous canadiens, vous êtes propriétaire, actionnaire de Village Farm. Donc, euh, est-ce que c'est un bon prix, 8$ et 12? Euh, ça, c'est vous qui voudrez qu'il fassiez vos devoirs. Euh, si vous achetez toutes, toutes, toutes, toutes, toutes, tout, tout les actions à 8$ et 12 à tout le monde, Ok, euh, vous prenez les actions à 8 et 12, à tout le monde, vous les achetez toutes. Eh bien, la compagnie euh, va vous revenir là, il, va, il vous en faut beaucoup des 8 dollars et 12 sous là. Il vous en faut là, pour 715 millions 509 000 dollars. Donc, euh, Village Farm au complet euh, coûte 715 millions 509 000 dollars. Donc il faudrait vraiment sortir sa calculatrice, euh, savoir est-ce qu'ils vendent beaucoup de cannabis. Euh, donc, c'est ça, c est, c est 8 et 12, euh, est-ce que c'était plus cher, est-ce que c'était moins cher, euh, il y a un an? Bien, euh, aujourd'hui, là, on est le 3 janvier. Bien, le 15 février, l'année passée. Bon, on en dit a dit capote. Donc, euh, le 15 février... 2021, l'année passée, il y a 11 mois, c'était pas 8 et 12, c'était 21 et 53. Donc, les gens là, ont pratiquement là, perdu là, euh, deux tiers là, de leur argent. Là, euh, pratiquement, en tout cas, je suis un petit peu fatigué. Mais là, c'est le temps de fumer, bro. Là, c'est le temps de fumer. 8 et 12, Village Farm. Village Farm ont 70% Rose Science Vie. Rose Science Vie distribue. Distribue. Pure laine. Hey Pure j'aimerais ça que le platinum cookie, platinum cookie revienne. Parfait, Platinum Cookie, on en a parlé. J'avais sûrement acheté ça à cause de Myrcen Limonène. On va voir. On va voir. Des fois, il part des petites surprises quand on fume. Plus que l'odorat. Là, j'ai. On a doré correct, mais j'ai un petit peu une narine de boucher. Hein? Elle arrive souvent, ça. Il est moins bon que je pensais. Le cariophyllène est là. Le terreux est là. Je, je l'aime moins que je pensais. C'est vraiment. Euh... Je vois pas de floral là-dedans. Là. C'est vraiment sucré euh, terreux. m'attendez pas, ça, ça sent, ça goûte le raisin, bro. Il y a du terreux là-dedans, il y a du terreux. C'est. J'en rachèterai pas. Je n'en rachèterai pas, mais c'est vraiment sucré-terreux, ok? C'est vraiment sucré-terreux, deux goûts, c'est le fun, c'est le fun. Euh, moi, le cannabis que je suis pousser maintenant, dans... il n'y a pas deux goûts, il y a un goût. Citronné à la goutte supply. fleuri à la tweed. fleuri à la goutte supply, fleuri à la goutte supply. Je dis C'est une vraie honte. Bon, on a assez parlé de toi, toi, on a assez parlé de toi. Village Farm, 8 et 12, ok, on le sait. Donc ça ressemble à ça. Euh, pour le buzz, le Small le je vais en faire un peu plus. Mais moi, ce que j'aime de Pure laine, vraiment, là... Euh, C'était le Platinum Cookie, qui n'est pas là présentement. Après ça, petit plaisir. C'était du Pink Kush, T'as écrit Pink Couch. Est-ce que c'est encore du Pink Kush Peut-être pas. Ça fait quand même quelques mois que je l'avais essayé. Euh, il y a un autre produit de PureLen qui s'en vient à Winman. Il va falloir aller voter. Oui, oui, il va falloir aller voter sur mon Instagram. Il faut falloir choisir la prochaine vidéo en cliquant sur la story. Jet Fuel Gelato. Jet Fuel Gelato, donc euh, au mois de janvier, au cours du mois de janvier, on va essayer un autre produit Pure laine, un autre, euh, c'est pas un, un Indica, c'est un hybride. Donc vous savez que Winman aime beaucoup les buzz, Indica, à la limite hybride, mais je n'aime pas ça dépenser de l'argent pour un Sativa. Euh, je sais qu'un Sativa, là, en général, ça l'active, ça réveille, ça fait parler, hein? Euh, C'est pas le style qui, que je recherche de buzz, hein. je veux vraiment relaxer, je veux vraiment m'écraser, ou à la limite, comme on dit, on dit tantôt, on hybride un hybride, un peu des deux, mais euh, je parle assez comme ça que je veux pas euh, un sativa pour parler encore plus. Je s'il n'y avait pas un autre produit là, de, de petit plaisir qui, qui est plus là. Euh, en tout cas, <coughs> Je sûr. Il y a le Menomosa, Menomosa, un sativa. Je ne l'ai pas essayé. Je ne penserais pas l'essayer. Jet Fuel Gelato qu'on va bientôt essayer. Je l'ai ici. Euh, Purple Punch que j'ai en ce moment. Là, vraiment sucré, euh, raisin, euh, terreux. Euh, gros plaisir c'est un 28 grammes à 129,80. dollars et j'ai jamais essayé euh, parce que si on achète ça en ligne hein, on n'a pas la variété hein, on ne voit pas le petit collant ils sont pas capables là, la sqdc d'écrire ça là. arrête ils sont pas capables on sait que la sqdc a beaucoup de difficultés avec les mises à jour euh, que ce soit pour mettre les succursales mises à jour euh, quand on fait des recherches de succursales, il y a des dédoublements de succursales. On peut rencontrer la succursale de Trois-Rivières trois fois. Euh, c'est triste. On sait que les terpènes ne correspondent pas toujours avec les terpènes indiquées sur les contenants. Donc, euh, c'est des choses qu'on a déjà parlé à Winman. Donc, euh, je te laisse là-dessus. Euh, Le là buzz est quand même assez léger. Euh, c'est pas un, un 21%. C'était-tu 21% qu'on avait dit tantôt? 22.6, c'est pas un 22.6 super écrasant. Euh... J'aurais été sûr que ça aurait été un hybride. Puis les autres, ils disent indica. C'est sûr qu'il y a le petit terreux, le petit côté terreux, le petit côté presque cariophilène. Il est présent. Mais euh... c'est la vie! Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, donc si terreux, heureux, euh, euh, sucré, euh, raisin, t'aimes ça, c'est ton cannabis bro, c'est ton cannabis. On se revoit bientôt, dans une prochaine vidéo.